j, -j, -j, -j, -j Et salut à tous les amis, c'est Gabriel, on se retrouve pour une... enfin ce soir, mais ça sera vous, vous verrez peut-être ça demain, pour une vidéo d'Astral Actu Donc, j'ai euh, euh, tapé ce que je voulais, mettre... alors, on va commencer déjà par... Euh, donc, qu'est-ce que ça... c'est ce qui va se passer pendant le courant du mois de mars Donc, euh, je vois pas plus loin pour le moment, donc il euh, y aura peut-être des surprises, on ne sait pas, hein alors on va commencer déjà par le Treadbinder du mois de mars Alors ça ne sera pas un Treadbinder comme euh, quasiment chaque mois Je vais essayer de faire euh, deux Treadbinder Donc le binder noir et le Treadbinder blanc Donc euh, je vais essayer de mettre un petit peu les cartes que j'ai ouais, Autour j'ai réussi à me débarrasser de pas mal de cartes Donc il va falloir que je mette un petit peu les cartes que j'avais mis de côté exprès Pour remplir un peu tout ce qu'il y a euh, dans le Treadbinder Voilà la deuxième chose c'est que je vais sélectionner parmi euh, donc, tous les trades que je vais faire au mois de mars J'ai sélectionné quelqu'un, voilà, au hasard J'ai voir, j'ai notifié tout ça Et je lui enverrai à la fin du mois de mars, bien sûr à la fin du mois de mars Excusez-moi Ce tapis gratuitement Voilà, je vais enverrai ce tapis de jeu en tissu gratuitement Voilà donc bien sûr je, je je là je vais chercher euh, je vais commencer à chercher justement des cartes pour pouvoir euh, vous dire à peu près ce que je recherche euh, dans les euh, dans euh, dans tout ça je vais commencer à euh, oui excusez moi j'ai voilà j'ai euh, j'ai euh, là j'ai passé tout tout la semaine et tout le reste de, de la fin du mois à chercher des cartes un petit peu pour euh, que je pourrais vous donner comme exemple dans mes recherches après pardon excusez-moi alors après donc il va se passer aussi donc euh, je je le dis je mets fin à Edge of Gabriel pour euh, une seule raison c'est que j'étais euh, et bien sûr Andrix me contre me contrit, enfin me dira pas non je donc je mets euh, fin à Edge of Gabriel parce que c'est euh, j'étais dans une dans une ville donc je, je vous le dis de suite j'ai effacé ma partie j'en ai recommencé une autre et ça s'appelle du Survival Gabriel donc là j'ai fait euh, ma maison j'ai fait un petit peu tout euh, ne vous attendez pas à ce que je reparte de zéro donc non je vais pas vous faire rager oh mon dieu on va se taper tout ce qu'il nous a ah non non c'est euh, non, je euh, j'ai aussi passé un peu de temps à pouvoir faire euh, des petites choses pour pouvoir euh, vous éviter justement euh, que euh, à vous retaper tous les épisodes Donc euh, je, comme je vous l'avais promis, je vais essayer de vous faire un épisode Déjà, épisode 1, j'attaque déjà très très fort dans le nether où j'ai euh, euh, essayé de me faire mon, ma petite armée Donc j'ai essayé de chercher un petit peu par-ci par-là des... Des, du minerai de fer parce que c'est ce qui me manque en fait, c'est euh, des citrouilles je commence à en avoir mais c'est du minerai de fer qu'il me faut pour faire des blocs de fer, pour faire des des colosses en fait, c'est ce que je voulais vous faire, c'est euh, des colosses en fer et donc euh, c'est ce que je voulais vous faire pour l'épisode de Edge, Edge of Gabriel avant que j'avais fait et que j'ai pas pu faire parce que c'est euh... J'avais euh... j'avais des... des émeraudes mais je pouvais pas les dépenser parce que j'ai plus de PNJ. Donc après bien sûr il va y avoir aussi donc, du, euh... du building Gabriel aussi qui va reprendre parce que j'ai délesté ça pendant un petit moment. Voilà. Après, on a pour... Enfin j'ai pour projet de faire une map aventure avec Andrix en duo. Donc euh, ça sera. Il y aura à peu près un épisode par semaine ou par mois. Je ne sais pas encore. Mais justement, j'ai besoin de vous, mes chers abonnés. Parce que c'est, je cherche justement à, à trouver le moyen de faire une map aventure sur du Minecraft non, euh, non payant. voilà. Et après, pour... je vais terminer avec le truc Minecraft avant de vous parler de ceci. Donc, je vais aussi commencer à faire des vidéos de, déma... de... Enfin, de tuto de Minecraft pour vous expliquer un peu comment il faut faire. Oui, je sais, c'est, euh, ça va vous déplaire, mais bon, c'est, euh, c'est pour vous apprendre un petit peu euh, le partage, enfin tout ce que je peux, enfin, tout ce que je sais faire et tout ce que j'apprends parce que j'en apprends encore, j'en ai appris dernièrement. Après, comme vous avez pu le voir, j'ai lancé les cinq premiers épisodes donc sur Pokémon Emerald, euh, Pokémon pardon Verfeuille. Mérison saison 2 Donc après il y a du euh, Pokémon Emerald qui va, euh, Mérison saison 2 qui va sortir une fois que j'aurai fini donc le Pokémon Verfeuille Il y a encore du, il y a toujours du Pokémon Éclat Pourpre avec Andrix, mais il faut qu'on attende que que Andrix rattrape son retard parce qu'il a malheureusement perdu sa sauvegarde et moi euh, donc j'ai pas, j'ai pas posté en en loser, hein, voilà. Euh, après si vous avez d'autres let's, euh, euh, let's play que vous avez envie qui soient disponibles sur Station du genre euh, Ouais j'aimerais bien que tu nous fasses du Ghost Rider ou que tu nous fasses du tu nous refasses du Yu-Gi-Oh Ne vous inquiétez pas c'est promis On va faire une oh, enfin je vais reprendre On va faire une petite pause Oui je porte un bonnet à 11 h 30 du soir c'est parce que j'ai une grosse touffe de cheveux et j'ai pas envie de vous la montrer Voilà Après qu'est-ce qui va se passer aussi euh... Donc j'ai enfin terminé le, euh, le deck pyro, ça y est, donc cette fois je ne changerai plus Donc je vais vous tourner la vidéo du deck profile, de, donc du, du deck pyro, volcanique tout simplement Après je compte vous faire aussi des ouvertures, donc des boosters du mois de mars, donc fois x2 x3 fois je sais pas Ça va dépendre aussi de mes finances hein. Il risque d'y avoir aussi une petite récap de tournoi comme euh, la dernière fois, voilà et après, euh, oui, je vous informe que je referai des vidéos sur DevPro. Ça y est, j'en ai, euh, ai sauvegardé quelques-unes. Et après, il faut voir si, bien sûr, OBS marche ou que euh, vous avez vu avec euh, Pokémon Verfeuille, si j'arrive à tourner avec Xplit. Voilà, tout simplement. Voilà, donc euh, c'est un petit peu le... le, le programme qui vous attend. C'est déjà un programme qui est déjà assez conséquent euh, après euh, qu'est-ce qui peut se passer oui je vois aussi que vous êtes quand même pas mal à vous abonner à vous désabonner à ma chaîne donc si euh, vous vous abonnez pour gagner des abonnés euh, je vous remercie de, de ne pas le faire parce que voilà c'est tout simplement là je tourne entre 118 et euh, 120 abonnés j'aimerais en avoir un peu plus donc euh, c'est euh, pourquoi pas participer à une convention aussi mais ça c'est ça c'est ça dépend de vous les amis hein. si vous voulez euh, me voir un jour euh, bah c'est si vous voulez que je participe à une convention il faut que un peu plus d'abonnés après euh, au mois d'avril donc ça va être un mois un peu un peu comme tout le monde comme tous les mois hein. je, je pense que pour le moment j'ai euh, des projets de personnel à, à réaliser donc je tiens à vous informer quand même que il se pourrait bien que dans le courant de l'année je fasse moins de vidéos donc euh, ça va être un peu dur je sais ça va être un peu dur mais euh, ne vous inquiétez pas euh, euh, je, pendant qu'il n'y aura pas de vidéos et eh ben je j'essaierai de vous tourner un peu du contenu pour rattraper mon retard voilà donc après qu'est-ce que je peux vous dire de plus Ah eh ben oui Alors euh, j'ai eu un, un de mes abonnés Qui m'a parlé euh, Là euh, mardi soir Je sais plus son pseudo mais je le remercie Parce que ça fait toujours plaisir euh, Sur Rome Station J'étais en, en train de jouer à Pokémon euh, à un jeu Pokémon Et il m'a dit ça, ça, ça fait plaisir de te voir et tout Donc c'est génial euh, Donc je contrôle je compte tourner aussi, euh, je pense de, demain ou dans quelques heures. Euh, à, ça dépend à quelle heure vous allez voir cette vidéo. Du, euh, je compte continuer du, à tourner du Pokémon Versailles Mérison Et euh, s'il y a d'autres jeux Pokémon, bien sûr, bon, en français, hein, parce que on va dire que le mon niveau d'anglais est limité aux classes de troisième. Voilà. Donc et comme ça fait quand même pas mal longtemps que je suis sorti, euh, voilà ça fait de l'école, c'est un peu dur pour moi. Donc après, euh, sachez aussi que, alors, je n'ai pas tout, je n'ai toujours pas testé ma nouvelle webcam. Mais par exemple, je pourrais vous faire un, une vidéo de let's play sur Pokémon euh, euh, Ruby, Omega ou Y. Mais ça, je sais pas encore le faire. C'est ça le problème. Donc, si vous avez des idées euh, par rapport à ça aussi, euh, ça serait bien de m'en faire part. Alors peut-être que eux, ils arrivent à euh, Hein, Peut-être que eux ils arrivent à, à faire tourner comme ça par le biais d'une prise USB ou quelque chose comme ça. Donc pourquoi pas, pourquoi pas, pourquoi pas recommencer une partie sur Ruby Omega Pourquoi pas recommencer une partie sur Ruby non Ruby Omega je je pourrais éventuellement recommencer une partie ça c'est sûr. Et après c'est très, très difficile pour moi voilà. Donc les amis, donc, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager. Donc sachez que si vous commentez, je réponds en message euh, sur YouTube. Ça c'est sûr et certain. Après les messages trolls, merci de vous abstenir. Parce que c'est euh, toujours euh, rageant pour moi de, de voir euh, qu'il y a des personnes qui s'amusent à mettre euh, des, des messages un peu trolls sur le sur la chaîne voilà ça, ça me donne envie d'arrêter mais je n'arrêterai pas parce que c'est ça serait leur laisser euh, la victoire et voilà donc je continuerai de faire des vidéos comme ça il euh, y, y aura peut-être aussi le je suis en train de rechercher donc euh, là euh, donc j'ai peut-être fini le deck demoiselle de fortune voilà je l'ai euh, enfin le deck vanilla je vais aussi m'atteler un petit deck euh, vanilla, donc c'est avec les cybertébreux et tout ce qui est dragon. Donc euh, voilà, après il y a le deck elf à terminer, j'ai le deck euh, dragon à terminer. Je vais essayer de me mettre sur un petit deck euh, machine euh, un peu spécial. Il euh, y a un deck zombie aussi que j'aimerais essayer, bon j'ai déjà réuni un peu toutes les cartes, donc il euh, faut que je prenne juste le temps de travailler Là le deck dragon il est éparpillé à côté, je ne vais pas vous le montrer parce qu'il est dans le noir Et je vais essayer d'y travailler demain, voilà Donc, je me disperse, eh oui, c'est euh, c'est ça ma mon plus gros défaut, c'est que je me disperse, donc euh, voilà donc je vous le redis donc j'espère que cette vidéo vous a plu j'espère que ça vous a enfin j'espère que ça vous plaira euh, moi je vais euh, commencer à bosser pour les pour le mois de mars donc euh, voilà j'ai bossé sur ma chaîne pour le mois de mars euh, qu'est ce que je peux vous proposer aussi excusez moi ça... ma chaussette me démange voilà donc euh...